Merci beaucoup d'être venu. On a avec nous Eline, Géna, qui sont des diplômés de l'université, et également Léa, qui est en première année. Donc, ce que je propose très rapidement, c'est que vous présentiez, vous pouvez dire deux, trois mots sur vous pour vous présenter très brièvement pour que les gens puissent vous connaître ce soir. Eline, tu peux commencer s'il te plaît. Alors, ben, enchantée, Eline. Euh, J'ai fait mes études, moi, de 2013 à 2018, ça fait euh, donc deux ans que je suis diplômée. Euh, à la fin de mes études, je suis partie faire un internat près de Paris, donc dans un hôpital. J'ai préféré ça à la pratique directement en cabinet, tout simplement parce que je voulais faire une résidence par la suite. Et puis, au final, je n'ai pas fait de résidence, je suis partie travailler dans un petit cabinet et je... actuellement, je pratique en Suisse. Donc, je connais un peu les démarches françaises et suisses, qui ne sont pas toujours évidentes. Super, merci beaucoup. Euh, bonjour, enchantée. Euh, moi, j'ai terminé mon université il y a quatre ans et j'ai fait la même chose. J'ai préféré, au lieu de mon monde professionnel, faire un internat en région parisienne aussi, en médecine et clean. Euh, et par la suite, euh, j'ai un peu voyagé, je vous raconterai, je suis allée travailler à Dubaï en, près de la région de Bordeaux et aujourd'hui je travaille dans les chevaux de course à Chantilly, voilà. Super, Léa bah, Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Léa, je suis en première année pour l'instant du coup et euh, j'ai fait une année après le bac de classe préparatoire en université et je suis rapidement venue en Espagne du coup. Et voilà, bah pour l'instant, je ne suis qu'en première année, donc il ne s'est pas passé grand-chose dans ma vie. Mais voilà, c'est bien déjà. Très bien. Donc euh, aujourd'hui, on va voir différents points de vue, donc, euh, avec des questions qui seront très orientées pour les étudiants qui ont déjà eu leur diplôme, donc euh, Eline et Géna, et également pour avoir le point de vue d'un étudiant en première année. Donc euh, le, le, le premier thème qu'on qu souhaitait aborder, je pense que c'est un bon moyen aussi euh, de pouvoir en savoir plus, euh, sur vous deux, Éline et Géna, c'est votre position professionnelle actuelle un peu. Donc, vous, avez brièvement, vous en avez brièvement parlé lors de l'introduction, mais est-ce que vous pourriez en donner un peu plus sur qu'est-ce que vous faites, quel genre de tâches, quel genre de fonctions vous occupez euh, Alors moi, je suis dans un petit cabinet, j'ai fait plusieurs, plusieurs emplois après mon internat. Et je suis en totale responsabilité parce que mon patron est malheureusement tombé malade. Donc, je m'occupe absolument de tout, de la gestion du cabinet. Euh, je suis plutôt petits animaux avec euh, l'ENAC, euh, une clientèle plutôt euh, posée, euh, avec plutôt médecine préventive que de, de grosses choses que j'ai pu voir par exemple en hôpitaux chirurgicalement parlant, euh, ce genre de choses. Euh, J'avais quand même fait un master en chirurgie pour me spécialiser euh, en, en chirurgie, euh, durant, je fais ça pendant deux ans en Espagne, en plus de la cinquième année et de mon internat. Et euh, pour l'instant, euh, voilà, je suis dans ce petit cabinet à 100% de responsabilité. Donc, euh, c'est un peu lourd quand même, mais euh, voilà ma position. Je t'entends plus, Ivan. Et toi, Géna ah bon. euh, Alors, moi, en fait. Euh... J'ai pas mal. Alors aujourd'hui, j'ai Enfin, plutôt à l'envers, peut-être. C'est peut-être mieux pour les étudiants. Quand, je pense que de, quand on sort d'université, de faire un internat, ça peut apprendre vraiment. Parce que se retrouver dans le monde du travail professionnel en, le lendemain de la sortie d'université, parfois, c'est un peu compliqué. Parce que justement, euh, euh, comme dit Eline, c'est ça. On va l'entendre vos prénom. Éline. Ouais. Eh c'est pas facile de tout gérer, en fait, de gérer la gestion du, du, du cabinet, de gérer euh, le, du coup tous les stocks, les clients, euh, les animaux malades. Moi, je trouve que c'est pas facile de tout gérer en tout cas. Donc, j'ai fait un internat aussi pour, pour dire, gérer le côté médical, qui était très important, qui quand même la base de notre métier et euh, ensuite euh, du coup moi j'ai eu plusieurs expériences aussi à droite à gauche, de voyager a beaucoup appris, voyager en Espagne déjà ça m'a appris parce que c'est une ouverture d'esprit qui est importante euh, parce que quand on a décidé de faire cette profession de vétérinaire d'être de, capable d'aller à l'étranger pour apprendre ça montre euh, cette volonté de vouloir soigner les animaux, cette volonté de, de devoir être vétérinaire euh, et du coup moi j'ai décidé de rentrer en France mais pour repartir par la suite c'est pour ça que je suis partie à Dubaï, euh, un peu sur un coup de tête, mais ça a été vraiment une expérience euh, extraordinaire. Là-bas, j'ai travaillé avec les chevaux de course euh, et les chevaux d'endurance j'ai été assistante. Donc, euh, j'ai toujours quelqu'un au-dessus de moi, c'est pour ça que je suis admirative, euh, les gens qui sortent d'école et qui, le jour au lendemain, se retrouvent tout, tout seuls euh, à travailler. Et ensuite, je suis rentrée en France où j'ai travaillé deux ans à Bordeaux et, et ensuite deux ans à Chantilly, un enfin, peu moins de deux ans. Euh, et aujourd'hui en fait j'ai monté, monté mon entreprise, euh, j'ai fait une spécialisation en ostéopathie donc, je fais de l'ostéopathie vétérinaire et de, de, de la pratique vétérinaire et clean essentiellement, à 100% Je fais pas du tout petits animaux. Super, merci Gena euh, et de ton côté euh, Léa, on, on dit toujours que vétérinaire c'est un métier de passion du coup j'imagine qu'avant même de commencer tes études tu avais déjà un plan, quelque chose que tu souhaitais faire est-ce que tu souhaites nous en parler bah, alors euh, du coup, moi, j'ai toujours été hyper intéressée par la faune sauvage, mais euh, bon, je me rends compte que c'est très très demandé. Ah, ça marche plus, si Ah bon, j'ai une petite coupure. Pas de souci. Et euh, du coup, il oui, la faune sauvage, ça m'a toujours vachement intéressée. Bon, il y a vraiment dans ma classe, il euh, y en a plein, plein qui sont aussi intéressés par ça. J'ai une professeure euh, qui, qui a travaillé dans un sanctuaire en Afrique, tout ça. Enfin, franchement, ça me fait, ça me fait rêver. Après, sinon, bah, j'ai vraiment, depuis que je suis toute petite, une passion pour les vaches. attends les vaches. Du coup, je vais, bah, cet été, j'ai un stage dans le rural, justement. Je vais essayer. Je ne sais pas encore ce que ça va donner parce que tout ce qui est dans la production et tout, bah, je ne bon, je suis pas très, très renseignée et je vais tester, voir. Mais euh, c'est vrai que sinon, là, travailler dans un sanctuaire ou quelque chose comme ça, et j'aimerais aussi beaucoup, beaucoup voyager. Et, euh, du coup, bah, ça fait rêver l'histoire à Dubaï, tout ça, là, waouh wow. ça, ça donne trop envie. Super. Et justement, euh, parlons un peu d'employabilité, euh, surtout dans, dans votre cas, Eline et Jenna. J'imagine que la décision que vous aviez à la base, chacune, de faire l'internat ou de poursuivre, euh, a été un peu impactée peut-être par la situation de, du travail et les opportunités qui, qui vous sont arrivées. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus alors, euh, pour faire un internat, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé pour faire énormément d'entretiens. Parce qu'un internat, euh, c'est assez demandé, c'est de plus en plus demandé. Donc, euh, bon, après, c'était une super expérience parce que j'ai visité quasi toutes les universités d'Europe. Euh, j'ai rencontré énormément d'étudiants et ça m'a fait un très bon réseau social aussi. Euh, mais pour, euh, pour un internat, c'est un, un peu particulier parce que les places ne sont pas très nombreuses. En tout cas, dans les internats qui sont reconnus et qui sont bien, il y a toujours des internats privés, mais il faut toujours se méfier un petit peu de ces internats privés qui peuvent des fois cacher une surexploitation aussi. Euh, après, en ce qui concerne le monde du travail, moi, toutes mes amies, elles n'ont eu aucun problème pour trouver du travail. Aucun, vraiment, euh, sur toute la France en tout cas. Vous avez Veto où il y a tout le temps des annonces. Euh, ils acceptent beaucoup les débutants, parce qu'en France, ils manque pas mal de vétérinaires. Donc euh, vraiment, euh, de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis. En Suisse, c'était déjà plus compliqué parce que, comme euh, euh, le réseau est un peu fermé à part si on parle suisse-allemand, euh, ils demandent déjà de l'expérience. Dans certains pays, ils demandent de l'expérience. Par contre, en Angleterre, par exemple, euh, je sais qu'ils en manquaient beaucoup et moi, ils voulaient à tout prix me garder parce qu'il euh, manque. Donc, ça dépend des pays. Mais euh, en de façon globale, vétérinaire, il y aura aucun problème pour trouver du, du travail. Pour les internats, il faut creuser un peu plus. Il faut montrer vraiment qu'on est, en tout cas, internat petits animaux. Euh, il faut trouver euh, une bonne place. Il faut aller la chercher. Ok, super. Jenna, tu confirmes également que la recherche de travail. Vraiment, vraiment ce que tu dis, c est, c est, je suis complètement d'accord avec toi. Pour, pour encourager les étudiants, c'est vrai que vous, pour trouver un travail, vous en trouverez. Parce qu'en France, il y a une, vraiment une carence en vétérinaire. Euh, vétérinaire, tout ce qui est médecine rurale, justement, tu disais que tu aimais les vaches. Euh, ça, tu n'auras pas de problème à trouver un travail, vraiment. Euh, Vraiment, il y en a partout. Euh, et il y a des réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure. Euh, disons, c'est euh, VetoJob, Il y a la dépêche vétérinaire. Il y a le point vétérinaire. Et en fait, c'est des réseaux sociaux uniquement pour les vétérinaires où vous pouvez donc vous inscrire et dès maintenant, dès la dernière année, euh, faire euh, des remplacements, faire euh, plein de ou, ou aller même en stage pour vous faire connaître. Et c'est ah. vrai que si on repart sur la question de formation. Euh, pour euh, faire un internat. Il y a deux types d'internats, les internats privés et les internats publics. Euh, C'est la même chose en petits animaux ou en, ou en médecine équine. Euh, il faut se faire connaître. Donc, en fait, on n'arrive pas deux semaines avant en disant « Bonjour, j'aimerais la place pour l'internat ». Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui souhaite des internats. Donc, de faire des stages, d'aller se faire voir, entre guillemets, à droite, à gauche, euh, ça permet de, de montrer sa motivation et de, montrer, de dire « j'aimerais ce poste-là ». Et c'est vrai que ce qui est très important aujourd'hui dans le monde de vétérinaire et de la profession en train d'évoluer, c'est le réseau parce que justement de pouvoir appeler un ami entre guillemets euh, pour un conseil ou justement parce qu'on aimerait, on aimerait voyager est ce que tu n'aurais pas une place en angleterre est ce que tu connais pas quelqu'un à droite ou à gauche euh, et ben ça permet vraiment de, de faire un réseau et de trouver une profession un, un job entre guillemets qui nous plaît et qui va et dans lequel on est bien très rapidement mais le profession de vétérinaire euh, c'est vraiment il euh, n'y a pas de problème pour trouver un, un emploi. Super. Et vous pensez qu'on parle de réseau, et euh, dans, vous avez étudié au CEU, donc euh, où il y a la formation disponible en trois langues avec des étudiants du monde entier. Est-ce que vous pensez que déjà en tant qu'étudiant, ça vous a donné la possibilité de, de créer justement de, déjà ce réseau euh, Clairement, pour ma part, oui. oui ça m'a quand même beaucoup aidé. On est disséminé un peu partout. Alors, euh, enfin, moi, il n'y avait que la, la section française, mais déjà que la section française et espagnole. Euh, on était déjà, on a quand même un bon réseau. Et euh, si j'ai un problème, voilà, je sais qui appeler selon ce, ce, ce qu'ils aiment, hein, entre parenthèses, entre les nac, les chevaux, ce genre de choses. Moi, je ne suis pas confrontée aux chevaux, mais quand j'ai un problème avec un animal dont je ne connais pas trop, je sais exactement qui appeler pour avoir des conseils et, euh, et à n'importe quelle heure. Voilà. Okay. Jenna en fait, moi, j'ai fait la section espagnole, j'ai pas fait la section, ça je sais pas si ça existait, la section française, l'année suivante. Donc, euh... La question de réseau, que ce soit en anglais, en français ou en espagnol, c'est important. Moi, j'ai gardé un vrai réseau euh, en, dans, ma, dans ma classe espagnole. Il euh, n'y a pas beaucoup de personnes dans ma classe qui ont fait de l'équine. Donc, euh, donc, malheureusement, j'ai je, je, un autre réseau qui a été créé avec les internats et tout ça. Mais je sais que dès que j'ai une question en canine, je ne je demande pas d'envoyer un texto de, sur WhatsApp ou sur n'importe quel réseau social avec mes anciennes collègues qui sont aujourd'hui mes consoeurs pour poser une question. Et c'est vrai que le CU grâce à, à ces différentes sections espagnoles, anglais et français, grâce à ces différents types de réunions qu'on fait aujourd'hui, permet de créer ce réseau. Et c'est vraiment à l'élève d'aller voir les autres, de ne pas rentrer dans cette compétition que j'ai cru entendre parler parfois entre élèves, parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, il y a peut-être une compétition, mais le lendemain, on est tous égaux sur le monde du travail. Donc, euh, on, je donnais cet exemple, c'est toujours agréable à 4 heures du matin, quand on ne sait pas quoi faire avec une urgence, d'appeler un, un ami en disant, toi, tu aurais fait quoi et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir créé un réseau en amont pour pouvoir, le jour où on est face à une urgence, pouvoir compter sur, sur ses collègues. Super, merci jena merci Aline. Euh, Léa, est -ce que tu, enfin, de, de ton côté, est-ce que tu penses déjà à ton futur travail Est-ce que l'employabilité, le fait de trouver un, un travail après ta formation, c'est quelque chose euh, qui, qui compte beaucoup pour toi ou aujourd'hui, tu es vraiment centré plus sur la partie… Euh, acquérir des, connaiss des connaissances, etc. Non, bah, je pense qu'au plus tôt, on s'y intéresse, au mieux ce sera. Et euh, bah, on peut déjà faire des stages dès la première année. Donc, euh, moi, euh, je vais en faire au maximum. Je pense que pour créer un réseau, pour euh, un peu, euh, rencontrer plein de gens, tout ça, c'est vachement bien. Donc, euh, non, je pense qu'au plus tôt, on y pense, au mieux c'est. Et comme disait Jenna, en fait, il ne faut pas du tout être dans cet esprit de compétition. Enfin, je sais qu'il y en a plein qui sortent de, de prépa, qui ont été dans ce. Cette l'idée d'être en compétition, d'être le plus fort, tout ça. Mais franchement, euh, bah, dans, dans la fac-là, pas du tout. Quoi. Il ne faut pas du tout le voir comme ça. Et, euh, franchement, il y a une super bonne ambiance. On sait tous tout ça dès la première année. donc euh, Je pense que qu'en cinquième année, euh, voilà quoi, on peut compter sur tout le monde et c'est top. Super. Maintenant, on va parler un peu d'un sujet qui est vraiment le, le cœur de la formation. C'est l'acquisition de connaissances, la, la préparation euh, au, au monde du travail. Euh... Au niveau des installations euh, du CEU, ben, vous avez pu voir l'évolution déjà au cours des dernières années avec euh, la, la, le nouvel hôpital vétérinaire. Euh, Eline, quoi, tu, as étudié, euh, tu as pu étudier dans l'hôpital vétérinaire ou tu étais déjà diplômée au moment où il est, est arrivé Non, j'ai eu la chance euh, d'y être euh, la dernière année où, euh, ouais, si je crois bien, il a bien ouvert en, quand j'étais en quatrième année, quelque chose comme ça. Donc j'ai eu l'occasion euh, d'y aller et de profiter un petit peu des, des nouvelles installations. Euh qui était vraiment top, en hein, le coup. Est-ce que vous pensez, au sens plus large, que vous avez été préparé par l'université à affronter le monde du travail Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez les connaissances nécessaires pour faire votre travail, de, euh, votre travail dans le monde vétérinaire Alors clairement, au niveau des compétences, euh, la médecine vétérinaire, c'est de la médecine, donc ça évolue tout le temps. Euh, en tout cas, on a vraiment une bonne base et euh, ce que j'aime particulièrement au niveau de l'université c'est qu'on a une bonne base en tout. Que ce soit en équin, que ce soit dans le monde rural, euh, les petits animaux, on voit vraiment de tout, même tout ce qui est santé alimentaire. On ne pense pas forcément euh, au premier abord quand on commence ses études à faire ce genre d'études euh, pour ça, pour euh, finir en santé alimentaire. Et euh, au final, j'ai quelques amis qui ont fini là-dedans, qui sont parfaitement heureuses dans leur métier. Et vraiment, l'université, elle est complète sur, sur toutes, tous les secteurs de la médecine vétérinaire. J'ai même découvert que c'était les vétérinaires qui s'occupaient des, des abeilles, par exemple, ou des, de la pisciculture. C'est des choses auxquelles on ne pense pas au premier abord, mais l'université nous, nous, nous apprend ça et nous soutient aussi dans, dans chacun de... De ces domaines. En plus, on a la chance d'avoir des profs qui sont sacrément passionnés. Justement, en rural, euh, il y a André, le fameux André, qui est tellement passionné par les vaches, qui nous donnait des cours. Moi, quand j'ai été en stage bovin euh, en France, ils hallucinaient de la qualité de nos, notre formation parce qu'on connaissait des sujets qui venaient de sortir aux États-Unis. Donc, euh, vraiment, euh, là-dessus, on a vraiment de très bonnes compétences quand on arrive. Forcément, il nous manque un petit peu de pratique parce que, ben euh, voilà, mais ça, comme. Comme dans toute université, j'ai pu vraiment toutes les faire en France, en Belgique, en Angleterre. C'est la pratique voilà, qui manque un petit peu, mais ça se rattrape vraiment extrêmement rapidement. Super. Je, je suis d'accord avec euh, j'ai j'ai pas eu la chance de connaître les, le nouvel hôpital, donc euh, je ne peux pas vraiment juger comment... Je, je l'ai visité plusieurs fois, il est vraiment très bien, j'ai pu voir le, le bloc opératoire équin aussi, toute la section équine, que nous on n'avait pas en fait, donc euh, je ne peux pas trop juger là-dedans et je du peux pas, du coup, pas trop m'avancer, mais par contre au niveau des connaissances théoriques, c'est vrai que l'université aujourd'hui nous apprend, on part avec un bon bagage, avec toutes les différentes disciplines et, et c'est vrai que quand on commence vétérinaire, on ne pense pas à différents entre disciplines comme ce qui est alimentation, gestion sanitaire ou d'autres matières différentes comme l'apiculture ou, ou la pisciculture mais qui sont des disciplines que moi j'aime beaucoup même encore aujourd'hui en fait. Mais, euh, mais par contre il y a une chose qui est importante et c'est pas, pas le CEU c'est l'université en général. Euh, il faut faire de la pratique donc je trouve ça super dès la première année aller faire un stage, que ce soit en rural ou euh, <rire> pardon juste aller voir ce qu'il y a à l'extérieur parce que un, on se fait connaître et deux, on découvre on découvre différentes disciplines donc on peut dire je sais que en en première année moi je veux être chirurgien absolument être chirurgien mais en fait bah, la réalité du chirurgien c'est quelqu'un qui reste très longtemps en bloc opératoire qui passe ses journées enfermé certes qui fait de la chirurgie et c'est une discipline formidable mais il faut, il faut voir ce qu'il y a d'autre chose. Peut-être qu'il y a une personne qui va adorer justement la rurale alors qu'il ne pensait pas. Donc, d'aller faire, d'aller pratiquer. Le CEU vous donne vraiment cette chance-là. Et je pense qu'aujourd'hui, l'hôpital est vraiment un très bel hôpital avec beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Et tout le monde n'a pas cette chance en Europe d'avoir un tel hôpital. Mais je conseille quand même vraiment cette ouverture. Si vous avez eu en tant qu'étudiant cette ouverture de venir en Espagne, ayez cette ouverture de ne pas faire ne serait-ce qu'une semaine, deux semaines de stage pendant vos vacances pour aller voir Comment ça, comment ça fonctionne dans, dans la vraie vie, entre guillemets. Du coup, d'un point de vue linguistique aussi, et d'un point de vue international, le fait d'avoir pris la décision dans, dans chacun de vos cas d'étudier à l'étranger, d'étudier euh, parfois dès le début, comme ça a été le cas de Géna, dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, mais après, pour, pour Léa qui va switcher, par exemple, au bout de, de, au bout de 18 mois, donc au bout d'un an et demi d'apprentissage, à l'espagnol, est-ce que vous pensez que ça, c'est un plus en soi Qu'est-ce si, qu que ça vous a apporté, le fait d'étudier dans une autre langue, d'étudier dans un autre pays Et toi, Léa, pour élargir la question, euh, à quoi tu t'attends Et déjà, ce que tu as un peu vécu au cours de cette première année. Alors, déjà… commence avec Léa pour voilà, pouvoir changer. Ben, déjà, euh, je pensais pouvoir être bilingue à, au Noël dernier, euh, être totalement bilingue, tout ça. Bon, ça n'a pas vraiment marché. Mais euh, franchement, j'espère vraiment être bilingue à la fin de l'année. Ah, il y a une question Il n'y a pas de souci. On, on continue, de prendre les questions à la fin si, si on peut. Mais euh, franchement, je ne regrette pas du tout d'être venue en Espagne parce que ça vraiment, ça m'a ouvert sur plein de choses. Enfin, je sens que j'ai déjà acquis vachement en maturité, en indépendance, tout ça. Et au niveau de la langue, bah, du coup, moi, je suis en section française. Des fois, je me demande si j'aurais pas pu, peut-être, enfin, euh, direct rentrer en section espagnole et peut-être plus être dans le bain directement et pour pouvoir apprendre plus rapidement. Mais au final, je pense que la transition, elle se fait bien parce que, bah, d'après ce que j'ai entendu dire, le premier semestre de deuxième année, il est un peu compliqué, mais tout est en français. Et le deuxième semestre de deuxième année, vu qu'on passe en espagnol, apparemment, les profs, ils nous accompagnent vachement. Et donc, on a le temps de, de, de, de se mettre dans la langue, dans les cours en espagnol, tout ça comme il faut. Donc, euh, je pense que ça va le faire. Et j'espère être trilingue en sortant de mes études. L'anglais, l'espagnol, le français, je pense que ça peut vraiment… Enfin, euh, c'est un plus quoi dans la vie future. Donc, euh, voilà. Super. Toi, Aline, tu as vécu cette transition aussi euh, à un moment Exactement, moi quand je suis partie en Espagne, je ne parlais pas un mot d'espagnol et donc euh, d'avoir la première en, en, en français, c'est vraiment génial parce qu'on a le temps de s'habituer, de se faire des amis parce que de vivre loin, des fois, ce n'est pas toujours évident et euh, d'être avec sa langue, ça rassure au début euh, Personnellement, la transition, elle s'est très bien faite elle a été très douce, justement, le deuxième semestre, en deuxième année c'est euh, euh, des matières qui sont compliquées, mais les profs savent et euh, ils se mettent à notre niveau, vraiment, ils sont très... Vraiment, c'est l'une des forces de l'université, c'est que les profs se mettent à notre niveau. Ils savent personnellement que c'est compliqué. Parce que d'apprendre dans une langue qui n'est pas la nôtre, ça demande une certaine gymnastique. Ça nous repousse nos limites aussi, hein, parce que ce n'est pas toujours évident de comprendre certains mots euh, et des tournures de phrases aussi. Et, euh, et clairement, ça s'est fait hyper facilement. Moi, je n'ai pas eu de souci là-dessus. Et par la suite, dans le monde professionnel, c'est clairement un avantage. L'espagnol, c'est quand même la deuxième langue la plus parlée dans le monde. Euh, on est tranquille avec l'espagnol, on peut travailler à peu près partout. Euh, donc, euh, moi, je trouve ça chouette de merci. se lancer dans l'aventure. Jenna de ton côté, euh, euh... Je suis d'accord avec toi, Aline. Euh, pour assurer les gens euh, de, ce, de cette transition, moi je suis partie pareil en Espagne, je ne parlais vraiment pas très bien espagnol. Pour faire rigoler, je savais dire « "bamos a la playa » et peu de choses différentes. Donc en fait, les débuts des études, les trois premiers mois ont été un peu compliqués. Mais euh, c'est vrai, ce que dit Eline, c'est que les professeurs ont été vraiment très gentils, m'ont vraiment accompagnée. Et, et c'est un plus aujourd'hui, c'est vraiment un plus de pouvoir parler deux, trois langues couramment sur le marché du travail. En fait, ne sais pas vraiment en petits animaux, mais en, en, en tout cas en équine, moi je sais que j'ai fait des consultations en espagnol, le, le marché vétérinaire est vraiment de plus en plus international. Donc, euh, donc je ne sais pas, Éline, si toi aussi parfois tu fais des consultations en anglais peut-être ou, ou en espagnol Moi je fais les deux, je fais les deux aussi en anglais de plus en plus, moi après... Oui. Euh, je, je travaille près de Genève, donc forcément, comme c'est une ville internationale, j'en fais beaucoup. Et il y a beaucoup bon, de portugais, ça je comprends grâce à l'espagnol, ce qui n'a euh, jamais pensé. Mais euh, je fais beaucoup de consultations en espagnol, ouais. il y a une grosse population espagnole par ici. C'est vrai ce je, je, que tu dis, que l'espagnol c'est une, une langue très parlée, c'est une base. Moi, compris, je faisais des consultations en italien, alors que je n'ai jamais parlé italien. En fait, parce que justement, ça se ressemble à, avec l'espagnol et, euh, et je pense que d'être parti à l'étranger, d'être capable de, de connaître une autre langue, ça aide énormément. Et euh, c'est juste une anecdote. Euh, quand je suis parti à Dubaï, en fait, euh, je suis partie un peu à l'aventure et ce qui m'a permis d'avoir mon premier job, c'était que l'assistant du directeur de l'hôpital dans lequel j'ai travaillé à Dubaï était mexicain, en fait. Donc, en fait, j'ai pu lui parler espagnol et c'est comme ça que ça a matché. Et, que, et son assistante, pardon, c'est elle qui m'a prise en tant, que, en tant que vétérinaire parce qu'il y avait une communauté sud-américaine et du coup, c'est plus facile de, de parler. Donc, comme quoi, même à l'autre bout du monde, à Dubaï ou en Arabie Saoudite, on parle espagnol. Et effectivement. Et justement, c'est en, en, très rapidement, est-ce que tu arrives à nous dire ce qui t'a amené à aller à Dubaï Au final, qu'est-ce que tu. À quel moment tu t'es dit, tiens, Dubaï, pourquoi pas Et que tu es, que as fait les démarches pour, pour y aller euh, En fait, Dubaï, on dirait que c'est une ville paillette. Mais en fait, surtout dans ma, dans ma profession, c'est une ville où il y a des chevaux et où il y a des chevaux de course. Et moi, j'ai eu cette passion qui s'est… C'est pour ça qu'un internat, c'est vraiment important. Je passe du, du coq à l'âme. Mais, mais en fait, on m'aurait dit, Jenna tu travailleras dans les chevaux de course. Et tu feras l'ostéopathie le pour les chevaux de course quand j'ai commencé mes, mes études. Je l'aurais bien rigolé parce qu'en fait, j'étais pas du tout vouée à faire ça. Mais un internat, euh, ça permet de faire des résidences justement, et ça permet aussi de découvrir d'autres matières. Matières, j'appelle ça comme ça, mais euh, comme l'orthopédie, comme l'anesthésie, comme la médecine de tous les jours. Mais c'est vraiment, ça permet de faire ça. Moi, j'ai fait un internat où il y avait beaucoup de médecine sportive. Donc, euh, donc à la fin de cet alternat, j'ai décidé de partir à l'aventure et j'aimais beaucoup voyager, un peu, euh, un peu comme Léa. Et euh, c'est pour ça que je suis partie euh, un peu, un peu sans rien en fait. Et je suis partie à Dubaï. Je me suis présentée au, au Dubaï Kun Hospital où j'ai fait, où j'ai travaillé là-bas quelques mois du coup, le temps d'une saison. Et euh, ça m'a permis. J'ai choisi ce pays parce qu'il y avait des chevaux de course et j'avais envie de, de justement voir autre chose. Et ce que m'a apporté l'Espagne. Pour pouvoir aller autre part, ça permet de, de voir d'autres manières de travailler. Et ensuite, quand vous rentrez en France, de, de les utiliser. Et c'est une ouverture d'esprit que généralement les employeurs aiment beaucoup. Mm -hmm. au, au, au final, avec les compétences linguistiques que tu avais et les compétences de vétérinaire que tu avais, la seule barrière, c'était enfin, pas une, un pays, c'était tu pouvais suivre et aller là où tu le souhaitais pour vivre ta patiente. Oui, c'est pour ça que l'Espagne, c'est super. C'est que, après, vous me donnez les moyens de faire ce qu'on veut. Je pense que, justement, Eline pour avoir son internat, ce qu'elle disait, ce qui m'a marqué, c'est que tu as quand même voyagé partout. Tu as allé en Angleterre, tu as fait toutes les universités. Et pour, pour réussir à avoir l'internat que tu souhaitais. Donc, en fait, si vous êtes capable d'être allé en Espagne, je parle aux étudiants, vous serez capable d'aller autre part. Et après, très clairement, de rentrer en France. C'est pas parce que vous êtes allé à l'étranger. Et il y a quelques années, c'était peut-être encore un peu difficile quand On dit oui les étudiants espagnols, ils sont moins forts. Aujourd'hui, regardez les internats, des bons internats publics en petits animaux sur 10 internes, il y en a 7 c qui viennent du CU. Donc c'est juste une question de motivation et l'énergie que vous mettez en fait pour avoir vos différents internats. Exactement, ça prouve une réelle motivation aussi, de, on a vraiment envie de devenir vétérinaire, on, on s'extrade pendant cinq années, dans une, euh, on apprend une nouvelle langue, on apprend aussi une nouvelle culture, on s'adapte au pays, ça nous ouvre vraiment l'esprit. Et moi, bah, clairement, comme tu dis, pour aller chercher mon internat, ça me faisait plus peur de partir, euh, même dans un pays, l'anglais, je ne le parlais pas très bien, mais du coup, j'avais absolument plus peur de me présenter euh, en Angleterre, euh, en Écosse, pour aller chercher un internat. Super, on a, on a parlé du coup, vous avez parlé de vous expatriés en Espagne, de, de venir vivre à Valence le, le temps de vos études. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu de moments souvenirs du coup pour, pour vous deux, pour Eline et Géna, mais aussi euh, parmi les premiers souvenirs au cours de cette première année pour Léa et je propose qu'on qu partage un peu, que euh, vous puissiez partager un petit souvenir, une petite anecdote sur, euh, que ce soit sur l'arrivée, que ce soit sur votre expérience à l'université, quelque chose à raconter. Je propose qu'on commence avec toi Léa. Alors, il faut que je trouve... <rire> euh, bah, j'ai un, une petite astuce, je ne sais pas si ça va marcher pour tout le monde, mais euh, donc, bon, du coup, je suis arrivée en Espagne. Euh, J'étais très stressée au début, euh, je ne sortais pas beaucoup, tout ça, parce que j'avais un peu la pression, je me disais, j'ai la chance d'être là, il faut vraiment que je réussisse, tout ça. Et au final, je me suis rendue compte qu'en en fait, euh, de sortir, enfin, il y a plein d'étudiants, en fait, qui m'ont dit que la première année... Euh, c'est bien aussi de prendre le temps de sortir, de, de, de rencontrer des gens, d'oser parler espagnol, tout ça. Et euh, bah moi, j'ai remarqué que c'était toujours en soirée que j'osais le plus parler espagnol, en fait. Et, et, ça, et franchement, ça m'a vraiment appris à oser parler espagnol. Enfin, j'aurais jamais cru que j'oserais en fait et, euh, et à chaque fois que je, suis en, que je sors du coup ben, je rencontre des espagnols des... en fait il y a des gens qui viennent de partout dans, dans la ville de Valentia. Enfin, c'est un truc de fou et c'est super intéressant du coup moi je vous conseille vraiment euh, la première année donc oui il faut vraiment euh, bosser mais aussi prenez du temps pour rencontrer des nouveaux gens pour euh, oser parler aux gens en fait, il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment oser aller vers les autres, euh, s'ouvrir aux autres et tout. Et ça nous apporte vraiment beaucoup de trucs. Et puis, bah, peut-être que je réussirai à être bilingue à force, j'espère. Voilà. Merci, Léa. Jenna, et tu nous indiques, Jenna, quand tu dois nous quitter, nous profiter au maximum de… Je dois faire un message. j'ai décalé, j'ai encore euh... 15 minutes, donc il n'y a pas de problème, vraiment. Est-ce que, Eline, je peux te laisser donner une anecdote autant que je réfléchisse ou pas <rire> Moi, l'anecdote que j'ai, euh, c'est quand je suis arrivée, ben, je ne parlais pas un mot d'espagnol. Euh, je me suis fâchée très fort avec ma voisine parce que ben, euh, j'avais fait la fête. Là, je suis née en septembre, donc euh, j'avais fait mon anniversaire. Elle avait carrément appelé la police, ce genre de choses, parce qu'on ben, faisait un peu de bruit. et que euh, Quand il faisait chaud, euh, elle n'avait pas la clim, donc elle dormait avec les fenêtres ouvertes. Et puis, au fur et à mesure de la croiser, de parler un peu mieux espagnol, c'est devenu l'une de mes meilleures copines entre parenthèses espagnole parce qu'elle m'a appris à faire une paella, euh, j'allais manger chez, la, chez elle la paella. Euh, elle m'apportait des kilos et des kilos d'oranges. Moi, je lui rapportais des kilos de fromage quand je rentrais de Suisse. Donc euh, voilà, c'est ma, ma petite anecdote et puis ma petite mamie que j'adore. Quand je reviens à, à, à mon cadavre, je vais euh, la voir avec son petit morceau de fromage super euh, Alors je ne sais pas si vous avez une aussi bonne anecdote, euh, moi c'est plutôt un souvenir, on va dire ça comme ça, parce que, alors c'est vrai que les soirées c'est super parce que c'est comme ça qu'on apprend à connaître euh, beaucoup de monde, mais euh, c'est surtout les amitiés, moi aujourd'hui je suis partie de, de Valence et on a un groupe de 5 vétérinaires et c'est aujourd'hui une des de 5 mes très bonnes amies, des meilleures amies avec lesquelles je travaille aujourd'hui, avec elles, que je partage aujourd'hui, elles font peut-être des petits animaux, mais c'est pas Valence, c'est pas que des études, c'est aussi euh, des contacts et des vraies amitiés qui se sont créées là-bas. Et la première année, j'étais un peu seule, et, et ben, en fait, j'étais invitée très rapidement pour manger la paella, la paella comme tu en parlais, Eline, dans les familles à droite à gauche et au fait de Séville et parce que je me suis fait des vraies amitiés espagnoles. C'est chouette. Vous, vous revenez, j'imagine, depuis que vous avez été diplômée, Ingena Vous êtes déjà repassée euh, une ou plusieurs fois sur, euh, sur Valence Moi, je suis juste repassée pour aller chercher mon diplôme. J'avais une amie qui était euh, bah, là qui vient d'être diplômée justement euh, cette année. Donc, mmh. je suis passée euh, juste une fois. Mais euh, je repasse avec plaisir euh, de revoir toutes les installations qui ont beaucoup évolué. Et puis, de repasser voir les profs, euh, les titiller un petit peu et puis la bah, ça... boisonner. <rire> Euh... C'est souvent parce que je reviens quand même deux, trois fois par an, euh, déjà pour revoir mes amis et, et pour revoir, euh, parfois j'interviens en CU pour faire des conférences et revoir les professeurs en fait. Et les professeurs sont contents qu'on vienne les voir, qu'on leur raconte des émissions, la fin d'internat, début d'internat. Et c'est devenu vraiment une ville de cœur. Donc euh, oui, au moins deux trois fois par an avec, avec grand plaisir. Super, je propose qu'on... Enfin, comme vous le savez, on a la chance d'être avec des étudiants, enfin, des futurs étudiants qui vont commencer en septembre. Euh, Léa a donné un petit conseil tout à l'heure euh, pour de, de bien s'intégrer, de, de commencer à discuter. Est-ce que Eline, Jenna, vous avez un conseil Et même Léa, si tu as d'autres conseils, d'ailleurs, pour les étudiants de, de première année, on sait que c'est toujours un moment qui peut être, que certains peuvent voir comme stressant. C'est ce comme ça que vous avez décrit un peu le... Euh, comme on voyait le avant. Mais euh, j'imagine que bien conseiller, c'est un moment beaucoup plus facile. Alors, tout euh, là, je te laisse commencer. <rire> euh, oui, c'est stressant au début. Euh, après, un, un, tu, tu, tu souhaites quoi, un conseil pour ne pas être stressé, c'est ça Ivan, tu demandes Donc, Plus généralement, euh, un conseil, on va dire, de, avec vos cinq années d'études, avec, euh, ah, avec oui. l'expérience que vous avez engrangée, un conseil que vous donneriez, par exemple, au petit, sur un le grand groupe, conseil, là, un grand conseil, c'est mélangez-vous. Parce que je sais qu'il doit, qu doit avoir des, des personnes qui écoutent, qui sont les sections anglaises, françaises ou espagnoles. C'est de se mélanger, de ne pas rester que en France avec ton groupe de Français, Léa, et, et de. C'est comme ça que tu vas devenir bilingue. Euh, moi, j'ai été bilingue en, en trois mois parce que je n'avais personne à qui parler, en fait. En français donc j'étais obligée euh, de, de, de faire violence entre guillemets pour pouvoir parler donc se mélanger ça va vous ouvrir au niveau culturel et surtout ça va permettre de, de très vite être bilingue et connaître une autre culture et c'est plus facile vous allez voir après pour étudier je trouve quand on n'est pas que entre français Exactement, je te rejoins vraiment sur ce point là parce que c'est très facile de rester entre français, entre personnes qui parlent anglais, c'est vraiment très très facile et malheureusement euh, bah, à partir de la troisième année on est tous mélangés donc euh, euh, il faut apprendre à connaître les autres et de rester entre français c'est quand même clairement dommage, on passe quand même à, à, à côté de beaucoup de choses, de beaucoup d'amitié aussi Moi mon conseil c'est euh, de profiter de Valence, clairement Valence c'est une ville qui est juste Extraordinaire, vous êtes à 15 minutes de la plage, vous avez les faillasses. Pour ceux qui sont amateurs de sport, euh, moi j'ai découvert les trails là-bas, je me suis vraiment fait plaisir, il y a vraiment énormément de choses à, à faire à Valence. Sortez et amusez-vous aussi parce que ben, d'être loin de la maison c'est dur, on n'a pas toujours la, la possibilité de rentrer tous les week-ends parce que c'est quand même loin. Euh, ça coûte cher aussi des fois de rentrer et clairement vous avez vraiment de quoi être heureux moi si je pouvais retourner en 2013 et recommencer je le ferais je te suis Eline à 100% profitez de vos études il faut travailler parce que c'est vrai que c'est important c'est pas, une, pas, une, carrera, pas une, une section vétérinaire qui est facile il y a du travail mais vous avez le temps de travailler et de profiter. Il y a Moncada à Valence, à droite ou à gauche. Allez voir aux alentours. Si vous avez l'opportunité de voyager un peu dans, dans Espagne, c'est est plus facile que… Euh, bon, avec le coronavirus, c'est un peu compliqué, mais une fois que tout ça sera passé, allez voir à Barcelone, allez voir à Madrid. Euh, des, y a, vous avez cette, cette opportunité de faire du sport quand même à Valence, que tu disais, qui est extraordinaire. Autant du sport de mer que du sport dans les montagnes. Il y a vraiment… Euh, de profiter de d'être à l'étranger pour faire ce que vous ne faites pas d'habitude en France, si je peux donner ça aussi comme conseil. Ah. Un autre petit conseil aussi, enfin je sais pas si, euh, enfin moi je trouve que c'est une très bonne idée, c'est de faire des colloques parce que vraiment, enfin ça dépend après des personnalités, mais je sais que vivre tout seul dès la première année, ça peut être un peu compliqué et moi j'ai vécu ma première année en colloque, c'était vraiment top et euh, des colloques, si possible, avec des, des, des personnes qui parlent une autre langue. Enfin, par exemple, avec des espagnols, c'est top pour apprendre la langue, pour euh, voir des, des autres cultures, tout ça, c'est vraiment, c'est top. Et aussi, euh, la ville, c'est vrai qu'elle est, elle est trop géniale. Quoi. On s'attache hyper vite à, à tout ça. Au début, j'avais vraiment du mal. Et au bout de trois mois, bah, en fait, j'avais plus envie de retourner en France, quoi. C'est vraiment super. Il y a une ambiance géniale. Les Espagnols, ils sont, ils sont adorables. Ils sont hyper chaleureux. Enfin, ça change de la France, quoi. Donc, euh, vraiment profiter. Il y a la plage. Enfin, comme vous avez dit, quoi. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et donc, euh, faut se rendre compte de la chance qu'on qu a et que vous allez avoir, du coup, donc profiter. Super. Je pense que c'est en soi des, des bons conseils. Euh, est-ce qu'il y a une expérience ou quelque chose que vous souhaitiez partager euh, Eline, Jenna ou Léa ou si vous le souhaitez on peut prendre quelques questions si il reste, comme il reste un peu de temps Jenna je ne souhaite pas te retenir mais en tout cas il y a une question qui, qui est revenue deux fois dans le chat euh, qui, est, euh, qui demandait si le diplôme était reconnu directement à Dubaï enfin, comment, point de, comment tu t'es retrouvé à travailler à Dubaï et également pour Eline sur le même processus mais pour la Suisse alors pour, en fait, je sais que ça a changé en fait, mais pour, déjà à l'époque, pour revenir travailler en France, tout simplement, en fait c'est juste, on devait faire traduire notre diplôme par un, par un c'était un, un traducteur officiel. Et vous mettez qui vous le traduit et en fait, et en fait vous, vous inscrivez à l'ordre ensuite quand vous allez dans d'autres pays il y a des démarches spécifiques à chaque pays donc à l'époque moi j'avais juste montré mon diplôme et ça n'avait pas été un problème il faut se renseigner au jour le jour dans chaque pays en fait ça change euh, à part aux États-Unis, mais sinon en Europe, c'est quand même assez facile de, de voyager. Une fois que vous avez un diplôme européen en tant que vétérinaire, vous pouvez quand même travailler partout. Il n'y a, a aucun problème avec ça. Il faut juste se rapprocher de l'organisme, de, de l'ordre, en fait, vétérinaire de chaque pays. Mais dans certains pays, oui, il ne vous manque pas vraiment, en fait, euh, d'avoir une traduction ni un, ni un, ni, ni comment expliquer ça d'avoir fait un, une validation de, de, de connaissances ça dépend vraiment de chaque pays et de et la situation change chaque année okay. alors la suisse c'est un peu particulier euh, pour ceux qui sortent juste des études, c'est relativement compliqué. Parce que quand on sort des études, on a un certificat de, comme quoi on a fini, on a obtenu tous nos crédits et que donc on est diplômé. Une fois qu'on a le diplôme, c'est facile. Lorsqu'on n'a que le certificat, il faut un papier officiel de l'État espagnol, du ministère de la Santé un petit peu compliqué, mais une fois qu'on a son diplôme, il suffit de s'inscrire au registre suisse, de payer l'équivalence qui coûte à peu près 800 francs suisse donc c'est une somme. Et après, vous avez une attestation de reconnaissance. Super, super, merci. Je propose pendant que les questions, d'ailleurs, si vous avez des questions, c'est maintenant, on peut les faire sur le chat. Je propose que Léa, peut-être que tu peux nous raconter... Rapidement, euh, comment est la journée parce que Une question qui revenait souvent euh, et, le, et le professeur répondait, donc j'aimerais bien avoir euh, un point de vue euh, d'étudiante, c'est à quoi ressemble une journée typique d'un étudiant de vétérinaire de première année Alors, bah, du coup, déjà, euh, moi en première année, j'avais cours que les après-midi et le matin, c'était euh, les pratiques. Donc, les pratiques euh, en première année, je ne sais pas comment c'est les autres années, mais en première année, on n'en a pas du tout tous les jours. Il y en a… Je pense trois par semaine, quelque chose comme ça. Mmh. Donc, euh, bah, le matin, soit je me lève et je file à l'hôpital vétérinaire pour faire mes petites pratiques. Donc, j'habitais juste à, à 10 minutes à pied de l'hôpital vétérinaire. Donc, ça, c'est super. Et euh, donc, je vais, je vais faire ma pratique. J'amène ma petite blouse. J'y vais. C'est trop intéressant. J'adore. C'est trop bien les pratiques. À l'hôpital, c'est vraiment top. Ensuite, euh, bah, pour le midi, du coup, soit on peut manger à la... Il y a une cafétéria dans la fac, soit euh, on peut manger chez nous. Moi, je trouve ça sympa de manger avec tout le monde euh, sur le campus. Surtout que maintenant, ils ont fait des, des travaux. Il y a un super espace avec euh, de l'herbe. Il y a l'espèce le, de fontaine, tout ça, là, c'est top. Donc, euh, on se met là. Souvent, il fait beau, donc c'est vraiment euh, c hyper agréable. Ensuite, euh, je reprends les cours à 14h. Euh, euh, cette année, c'était souvent de 14h à 18h30. Donc, euh, on est dans, dans les classes, cette année, on était entre 60 et 70 dans la classe, je crois. On fait nos cours, on a une pause de 16h à 16h30, et ensuite, je rentrais donc à 18h30, et là, en fait, il y a deux... Il y a deux types de personnes dans la classe, soit ceux qui décident de travailler le soir en rentrant des cours. Mais vu qu'on finit à 18h30, c'est vrai que bon, ça nous fait finir plus ou moins tard. Soit si on n'a pas de pratique le lendemain matin, on peut décider de se lever plus tôt pour travailler le lendemain matin. Il y en a aussi qui décident de plus travailler le week-end ou la semaine. Enfin Après, ça, ça dépend de chacun. Mais moi, du coup, je rentrais. J'étais en coloc avec une fille qui était dans la même classe que moi. Du coup, on se motivait vachement. On rentrait, on travaillait une heure ou deux. Et euh, après, on mangeait tous ensemble dans la colloque Et puis, bah, le lendemain, c'était reparti. Voilà. Super. Euh, ça avait l'air d'être une journée assez complète, assez, assez dense, assez occupée y euh... avait aussi des journées où par exemple on n'avait pas de pratique le matin donc euh, on a souvent nos matinées on a le temps de faire des activités moi ma, co ma, ma coloc elle faisait du, de l'équitation donc souvent les matins elle allait faire de enfin, après on s'organise selon les emplois du temps et ça change à peu près toutes les semaines donc il euh, n'y a pas de routine donc ça c'est cool aussi j'aimais bien ok super il hum, y avait une question euh, pour toi justement Léa euh, qui était sur, tu as pas mal de classes d'espagnol, du coup, tu fais combien d'heures par semaine, par exemple Ah oui, je n'avais pas vu. Euh, du coup, au premier semestre, donc oui, je prenais les cours d'espagnol. Après, ce n'est pas obligatoire, mais bon, euh, c'est vrai que c'est conseillé quand même. Je crois qu'on faisait, euh, je ne sais plus si c'était une heure et demie ou deux heures, deux fois par semaine. Et euh, donc ça, c'est souvent entre midi et deux, donc c'est de... Je crois que c'était de midi à 13h30. Et euh, du coup, c'est des cours avec bah, une prof qui ne parle pas un mot de français. Donc, comme ça, il n'y a pas d'excuses, on parle que espagnol. Et euh, c'est vrai que pour les bases, ça aide beaucoup. Et après, je trouve que ce qui aide vraiment aussi pour l'espagnol, c'est enfin les bases, les cours, c'est important pour les bases. Mais pour vraiment s'entraîner, il faut, faut vraiment oser aller vers les espagnols, tout ça. Et il faut pas être timide, quoi. Super. On a, on a une autre question donc, euh, qui est, j'ai souvent, et dans ce cas-là, c'est plus pour euh, Eline et Géna. Euh, bon. J'ai souvent bon. entendu… Pardon je vais, à, à, je vais te répondre à cette question et je suis désolée. Après, je vais devoir y aller. Super. Vraiment... Il n'y a pas de souci. Je te remercie déjà euh, d'avoir partagé ce moment avec nous. Donc, euh, on fait rapidement cette dernière question. J'ai souvent entendu dire que c'était la facilité de passer le diplôme à l'étranger. Est-ce que certains vétérinaires français ont ce préjugé et donc emploient plus difficilement des jeunes diplômés français plutôt qu'étrangers Alors, de ce que j'ai entendu parler, oui, c'est vrai. Il y a des gens qui disent ça. Après, euh, libre à vous de les écouter et de ne pas partir en Espagne ou libre à vous de leur répondre et leur prouver en fait que vous êtes largement aussi capable qu'un étudiant français. Donc... Euh, oui, c'est vrai. On dit oui à l'étranger, c'est plus facile parce que euh, en prépa ça n'a pas été. Moi, je ne je le cache pas, j'ai pas eu en France. C'est pour ça que je suis partie à l'étranger. Mais en fait, euh, on revient en France deux fois plus fort parce qu'on a fait des stages, parce qu'on est parti à l'étranger. Et en fait, euh, cette politique-là et cette mentalité-là, elle était assez présente, je trouvais, il y a quatre ans. Euh, Aujourd'hui, euh, l'exemple, c'est que dans la plupart des internats, c'est des élèves français qui sont partis en Espagne, en fait, et qui sont revenus, et qui, un an avant d'avoir fini, ont déjà fait faire des stages aux États-Unis, en Angleterre, des, des, des, des lignes qui a tout quand même traversé l'Europe pour avoir son internat. Donc, euh, oui, c'est facile à dire, hein, mais euh, généralement, c'est les anciennes générations qui disent ça, qui disent ça comme ça. <rire> Merci, Géna. Tu souhaites ajouter quelque chose, Elie oui, il y a beaucoup de personnes qui disent ça, on effet fait. Mais ce sont des, généralement des personnes qui ne connaissent pas grand-chose, voilà. ou des personnes qui sont de la vieille école. Mmh. Moi, j'ai une anecdote, quand j'ai fait mon stage de bovin en quatrième année ou cinquième année, je ne sais plus, le stage obligatoire, les trois vétos qui étaient ben, des hommes de 40 ans, un peu machos, voilà, ils m'ont pris de haut, la petite jeunette espagnole, la petite française qui est partie faire ses études en Espagne. Et euh, quand j'ai commencé justement grâce à André, elle a passé à parler de ce co-confort, donc euh, le co-confort c'est... Euh de réduire le stress des vaches pour améliorer la production aussi, puis pour améliorer les conditions de vie de, des vaches, ils ont tous halluciné. Et au début du stage, c'était ouais, la petite Française, elle est partie faire ses études en Espagne de manière péjorative. Et à la fin du stage, euh, ils me présentaient comme, waouh, ouais, c'est génial, elle est partie faire ses études en Espagne, elle est allée jusque là-bas parce qu'ils ben, ne connaissaient pas. Et quand ils ne connaissent pas, les gens, ils ont parfois du mépris. Mais euh, clairement, c'est un avantage pour nous, d'être partis en Espagne, de montrer qu'on avait la volonté, que ben, la prépa, oui, c'est dur, mais ben, du coup, on n'est pas, pas forcément passé par là. Mais ça ne veut pas dire qu'on est moins fort, ça ne veut pas dire qu'on a moins de connaissances. Au contraire, euh, ils disent aussi ça des, des écoles belges. Le niveau des écoles belges est aussi très élevé. J'ai pu le, le constater quand j'y suis allée. Euh, voilà Il ne faut pas les écouter, ce genre de personnes. Euh, vous savez ce que vous valez. Et pour rajouter, je suis tout à fait d'accord avec toi, Hélène, et je sais que j'ai eu des, j'ai travaillé avec des personnes qui sont venues en stage ou des juniors, et j'ai eu des gens qui sortaient d'Espagne, de Belgique, justement, de Portugal, et j'ai des gens qui sont sortis d'écoles françaises, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens les plus motivés, ceux qui travaillent le plus et qui étaient le plus intéressants, c'était des gens qui étaient partis à l'étranger, en fait. Et ce n'est pas du tout une critique contre les écoles françaises, parce que j'ai des, des collègues qui ont fait des écoles françaises qui sont extrêmement doués, mais... Il y a une réalité de, du fait que quand tu es parti à l'étranger, quand tu as eu cette motivation pour aller et ce courage pour partir à l'étranger, tu reviens, en reviens deux fois plus fort. Donc, n'écoutez pas les gens qui disent ça, ça sert à rien, sincèrement. Ben, dans ce cas-là, c'est super. Euh, vu qu'il n'y a pas d'autres questions euh, et qu'en plus, Jena, euh, je pense qu'on va, on, on va conclure la session euh, d'aujourd'hui. Euh, juste euh, une dernière question euh, qui n'a besoin que d'un mot pour répondre euh, recommanderiez-vous d'étudier euh, la formation de médecine vétérinaire au CEU dans notre université Oui, bien sûr ah, Clairement, oui, moi je re hein. <rire> Moi aussi <rire> on repart pour cinq ans, avec plaisir <rire> Et de ton côté, Léa, tu es contente tu as ce à quoi tu t'attendais au moment de commencer tes études bah, franchement, c'est même mieux que ce que je pensais parce qu'il y, y a beaucoup de pratiques. En fait. Je pensais qu'en première année, ce serait que du théorique et y a, y a euh, c'est super intéressant dès la première année. en fait. Donc euh, Après, je n'ai pas encore fini, mais franchement, pour le moment, je conseille vraiment oui. Super, merci beaucoup et merci à tous d'être venus aujourd'hui. Je vous envoie actuellement donc un petit, une petite enquête dans, sur le chat. Si vous avez 2-3 minutes pour répondre, c'est la première fois qu'on fait ce genre d'événement. J'aimerais beaucoup avoir vos retours, voir un peu comment on peut euh, soit changer ça, comment le, le faire plus fréquemment, etc. Donc, n'hésitez pas à donner vos retours. Et Eline, Jena et Léa, je vous remercie énormément. Euh, comme d'habitude, l'enregistrement sera disponible. Je vous le ferai évidemment parvenir. Euh, il sera disponible dans les prochains jours. Et en cas de, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Éline, euh, Géna, Léa, si vous souhaitez donner un dernier mot pour, pour conclure cette session. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce petit retour à l'université. Ça fait quand même grandement plaisir de retrouver cette chaleur espagnole qui nous manque tant. Je suis Éline Merci. Et si on a pu aider les, les jeunes et futurs étudiants, c'est avec grand plaisir. Et du coup, pour ma part, si jamais vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Vous avez mon nom et mon prénom. Si jamais vous avez des doutes ou des peurs ou quoi que ce soit, bah, je suis là, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, merci de nous avoir écoutés du coup. Voilà. Au revoir à tous. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.